Bonjour à vous. À partir de demain matin, pendant 5 jours, je m'apprête à vivre une expérience extraordinaire. Je vais partir en expérience nu et culottée en faisant des constellations. On sera 4 euh, Guillaume qui m'a déjà accompagné en nu et culotté il y a 2 ans, qui a aussi accompagné mon fils euh, ado. Euh, l'année passée. Et donc là, on le refait et on sera à quatre. On sera quatre personnes qui se sont formées en constellation familiale. Et on va proposer au village dans lequel on va de faire des constellations de village. Euh, alors, je ne sais pas si je vais laisser un témoignage pour la suite, je verrai un peu euh, ce, qui, ce qui se sera joué et s'il y a des choses que j'ai envie de, de témoigner. Mais toujours est-il que Voici une expérience qui me met dans un état de joie, euh, d'enfant intérieur, de, de liberté. Ou, euh, je ne sais absolument pas du tout ce qui va se passer. Tout, rien n'est prévu, euh, mis à part ce, ce fil doré qui est la rencontre avec les personnes. Il y a deux ans, mon rêve, c'était de faire une ode à la nature au-dessus des volcans d'Auvergne que j'avais jamais vus, en Montgolfière. On avait cinq jours pour le, réaliser ce rêve. J'étais accompagnée de Guillaume et, euh, et finalement, bah, j'ai réussi, euh, mais ce sera en parapente. Enfin, ça, ça a été en parapente. Et c'est une expérience extraordinaire de se dépouiller euh, moi, le plus dur, évidemment, c'était la nudité, mais après, une fois que, que j'étais euh, avec euh, toutes mes, mes branches, mes feuilles, etc., le plus dur, ça a été de se délester de l'eau et de faire confiance au fait que, même l'eau, euh, j'étais dépendante de la source que j'allais trouver, euh, des gens, etc. Et évidemment, après une demi-heure, j'étais rhabillée et on n'a on a jamais eu soif <rire> Voilà, c'est vraiment un, un état d'autonomie, d'indépendance, de confiance, de, de dépouillement, euh, qui est une expérience extraordinaire, que Nance et Mutz ont lancé euh, il y a dix ans maintenant. Donc si vous allez sur YouTube, vous trouvez euh, quelques, quelques épisodes, et puis sinon c'est sur France 2, je pense. Et, et ici, la particularité, c'est qu'on va combiner... Nu et culotté avec les constellations. Suite au prochain épisode ou pas. A bientôt!